adaptation, donc un Master steps. Aujourd'hui, je vous propose un circuit training pour vous permettre de vous renforcer vos jambes et vos abdominaux à destination de public senior. Le circuit va donc être composé de quatre exercices, deux exercices qui vont travailler nos jambes, deux exercices qui vont travailler nos abdominaux. L'objectif, c'est que vous soyez capable de le faire au moins deux fois, voire trois fois si vous êtes en forme dans la même séance, donc à suivre. Chaque exercice sera comporté de 10 répétitions. Je vais le faire en même temps que vous. Pour la séance, vous avez besoin juste d'une chaise. Hein. Si possible, sans accoudoir. Si vous avez des accoudoirs, ne les utilisez pas. Alors, le premier exercice que je vous propose vont être des montées de genoux. Alors, le but des montées de genoux, c'est de travailler euh, vos quadriceps, donc les muscles des cuisses. On va faire 10 montées de genoux puis ensuite 10 montées de genoux du genou gauche. L'idée là, c'est que la chaise vous serve d'appui, donc vous vous appuyez sur le dossier pour éviter toute perte d'équilibre. Si jamais l'exercice est compliqué, vous pouvez mettre une deuxième chaise de l'autre côté, afin d'avoir vos deux mains en appui pour éviter toute perte d'équilibre. Le but de la montée de genoux, ça va être de réussir à monter le genou, de sorte à ce que la cuisse soit quasiment à l'horizontale, face à un angle de 90 degrés. On est parti, on fait 10 répétitions du genou gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne pas précisé, mais on essaie d'avoir le dos bien droit durant toute la durée des montées de genoux. On fait avec l'autre jambe, genou droit. 1, 2, 3. Pour le deuxième exercice, vous avez besoin de vous asseoir sur votre chaise. Chose très importante, quand vous êtes assis sur la chaise, on ne s'adouce pas au dossier. On a le dos bien droit et euh, qui se tient seul, sans être euh, avachi on va dire, sur sa chaise et sur le dossier. On pose ensuite nos mains euh, de chaque côté de l'assise de la chaise, de sorte à avoir euh, un point d'appui, une stabilité. Et on va aller lever les jambes une par une, en alterné, et on va faire 10 répétitions pour chacune des jambes. Le but, c'est donc que vos genoux se rapprochent à peu près de, le, un peu de votre poitrine. Et là, les abdominaux sont contractés. Répétition 10. Ok, on est à la moitié euh, du premier circuit training, du premier tour. On a fait deux exercices, il en reste deux. Le troisième exercice va donc être de nouveau un exercice pour travailler euh, les quadriceps, les muscles des cuisses. On va pour cela s'asseoir sur sa chaise et le but ça va être de se relever de sa chaise puis de s'asseoir 10 fois. Ça ressemble en fait à un squat, enfin, c'est un squat, mais sauf qu'on va jusqu'à à, l'assise, c'est-à-dire que euh, on plie les jambes de sorte à mettre euh, les fesses en arrière, le dos bien droit et on va s'asseoir. Comme tout à l'heure, on ne s'adosse pas sur le dossier et on essaye de ne pas céder de l'assise. On essaye de mettre ses bras devant. Si vraiment c'est compliqué, au bout d'un certain nombre de répétitions, vous pouvez vous aider de vos des accoutoirs. Mais le but, c'est d'y arriver sans. On est parti pour 10 répétitions. On regarde bien devant. 1 hein 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, 10. Ok. Il ne nous reste plus qu'un exercice pour finir le premier tour du circuit training. Comme tout à l'heure, cet exercice va travailler les abdominaux. Et comme tout à l'heure, on s'assoit sur la chaise, on ne s'adosse pas, on a le dos bien droit. nombre de répétitions, mais on essaye de rester dans cette posture 10 secondes. Forcément, le fait de lever les jambes vous allez être amené à basculer un petit peu en arrière. L'idée, c'est de ne pas vous aider du dossier. Votre dos ne sera pas totalement droit à la verticale. Il va un petit peu basculer en arrière pour vous permettre de lever les jambes. C'est l'exercice qui travaille les abdominaux en isométrique, c'est-à-dire une contraction qui est statique. Donc ça peut être l'exercice qui est le plus compliqué pour certains. faut tenir bon secondes, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous pouvez vous aider comme ça, 8, 9 et 10. Ok, voilà donc le circuit training que je vous propose, 4 exercices, 2 qui travaillent les jambes, 2 qui travaillent les abdominaux. Si vous pouvez le faire 2 à 3 fois ce circuit training, c'est-à-dire 3 tours, vous serez au top et vous aurez des super abdominaux. Bonjour à tous pour le confinement, au revoir